Salut, c'est Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau couteau de la marque Geotech. Alors, c'est un couteau. Euh, je C'est pas un couteau de survie. Hein. C'est un couteau de bushcraft. Vous allez voir, c'est assez petit. Euh, de bushcraft, de voilà, randonnée, trekking et tout ça. Alors, il est de la même compagnie que le comment s'appelle le dernier gros couteau que j'avais. Euh, c'est le tibero c'est je pense que c'est exactement la même compagnie parce que c'est exactement la même forme de couteau le même bois qu'ils utilisent, les mêmes fourreaux donc je suppose qu'en vérité ils ont créé deux compagnies avec deux noms différents mais ça doit sortir exactement pareil c'est un peu comme si vous diriez Hormoto, KTM et Husqvarna les deux noms sont différents mais ça sort exactement de la même usine c'est exactement pareil donc là je pense que ça doit être exactement la même chose donc voilà, c'est euh, un couteau à lame fixe est euh, donc euh, vendu dans cet étui là avec une pierre à l'une feu hein, avec un allume-feu allume allume plutôt vous pouvez fixer donc votre couteau soit directement à la ceinture comme ça très pratique soit en l'ouvrant comme ça directement le, le, le, le fixer par le côté comme ça. voilà donc moi ce que j'ai rajouté dedans c'est le petit grattoir pour le feu voilà. Et en même temps, je mettrai aussi du papier ou du machin pour pouvoir bien allumer le feu. Je verrai. C'est pratique hein, d'avoir une petite euh, qui fixe bien comme ça. Le couteau en lui-même est tenu par une lanière avec un bouton comme ça. Et voilà donc le couteau en question. Voilà, fabriqué en Espagne, hein, toujours pareil, hein, cotelier espagnol. Non, voilà, avec un petit euh, truc pour que le doigt, qui glisse. Voilà. Euh, avec une, pour fixer une petite dragonne ici. Il euh, y a toujours un petit euh, truc d'arrêt pour éviter que votre que, que doigt euh, rip et aille sur la lame. La lame est très tranchante, livrée déjà très très très, très bien aiguisée, très tranchante. Je vous ferai après une petite présentation avec une coupe sur feuille. Euh, voilà, ils disent que vous pouvez faire du bâtonnage avec la lame, regardez comme elle est épaisse. Hein. Très épaisse. Aussi épaisse que l'autre, hein, le gros que j'avais. Hein. Regardez sur l'ancienne vidéo sur le Celtibero. Donc c'est exactement pareil, hein. la même épaisseur de lame. La lame est plus petite par contre. Hein. Euh, attendez, il y a une petite règle dessus jusqu'à 5 cm, hein. donc alors ça fait 5... Ouais, à peu près une dizaine de centimètres, Et à peu près une dizaine de centimètres, bon l'autre, le Celtibéro, la lame elle allait jusque là, c'était carrément, un est dans le couteau quoi. Mais celui-là franchement il est vraiment bien, parce que justement il... Euh... Il allie un, un couteau épais, une lame très tranchante, mais pas trop grand et pas trop lourd. Donc, pour pouvoir euh, manger, <coughs> couper même du cordage et tout, enfin, tout ce que vous avez à faire. Hein. Il est vraiment idéal, bien sûr, pas pour faire du bâtonnage, non, il est trop petit. Le Petit, je parle en taille de lame. Hein. Il est trop petit, ou alors couper du petits bois. Pas que la lame ne peut pas le supporter, comme je vous dis, elle est très épaisse. C'est vraiment une très, très belle lame, hein. très, très, très solide. Mais ce, ce qu'il y a simplement, c'est que... C'est que le, voilà, le, le, le couteau est trop petit. L'autre, la lame, elle est arrivée ici. Donc voilà, c'est pas la même chose. Mais voilà, pour, euh, pour manger et pour... Euh, pour le bushcraft aussi, pour tailler des choses et tout. La prise en main est très très bonne. Vous avez vu, il y a une espèce de... Là, ça évite de, de glisser. Là, il y a ça qui, qui retient le doigt. Vous l'avez bien bien en main. Le bois, c'est du bois imputrescible, C'est du coco. Euh... Je sais plus, je vous mettrai en description. J'ai oublié le nom donc voilà hein. la lame donc elle est fait en une fois donc pas de, de truc avec des vis qui là ce que vous voyez là c'est juste le, le bois en lui-même hein, qui, qui, qui est tenu mais c'est pas la lame hein. donc il n'y a pas de problème que la lame pète euh, ou, ou la lame elle, elle comme s'appelle elle, euh, elle se déboîte ou autre là c'est vraiment très très très solide et là vous pouvez taper dessus tout ça il n'y a aucun problème donc voilà il n'y a pas de souci je vais vous faire donc le test pour la coupe et après je vous montre aussi quand je le porte en ceinture voilà, on va prendre une feuille d'un catalogue connerie. On va voir s'il tranche bien. Je n'ai pas encore testé, hein. je vais le recevoir à l'instant. donc... Euh... Il tranche comme du roseau. Hein. Oh putain Oh les tranches comme du rasoir, comme du rasoir, oh, les tranche comme du rasoir, et je ne l'ai pas aiguisé, il est vendu voilà, vendu tranchant comme du rasoir, il vaut dans les 130 euros je crois, hein, ou 110, 110 ou 130, non c'est plus sur 110, mais 110 euros, donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment je porte en ceinture, euh... et puis vous me direz. la ceinture voilà bien je vais donner un petit peu caméra Donc voilà, un couteau que je recommande vivement. Je vous mettrai le lien sur Amazon pour le commander. Hein. Très très bon couteau. Euh, tout en cuir, hein, le fourreau, je ne l'ai pas précisé, tout en cuir, véritable. Euh, franchement, vraiment, vraiment, vraiment de la qualité. Et quand je vous ai montré, hein, je vous l'ai montré, hein, ce n'est pas du fake, livré euh, tranchant comme du rasoir très efficace je l'ai même pas aiguisé hein, pas du tout je l'ai sorti de la boîte là il y a même pas une heure et euh, tranchant comme du rasoir donc très très bon couteau très bonne finition très propre euh, vraiment excellent je vous le conseille vive, vivement si vous voulez pas partir sur un sur le Celtibero qui était vraiment beaucoup trop euh, imposant beaucoup beaucoup trop lourd et mastoc comme couteau voilà, vous, vous avez le modèle intermédiaire, un peu moins grand, un peu moins lourd, mais tout aussi efficace et vraiment, vraiment tranchant. Voilà, le géotech. Voilà, allez, nous vous souhaite bonne continuation les poteaux. Ciao, ciao